Et salut à tous les entraîneurs, c'est Gabriel, et cette nuit, parce qu'il est 1h du matin, on se retrouve pour une petite vidéo comme ça, tranquilloubilou, euh, pépère, euh, pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde de Yu-Gi-Oh! Donc euh, j'ai vu ça sur Facebook euh, ce soir, il y a la bad OCG qui est sortie, donc vous allez vous dire... Euh, oui, on s'en fout au CG, nous c'est du CG, ça sert à rien de faire une vidéo. Eh ben si justement. Parce que la liste OCG peut se servir. La CG peut être servie pour faire la prochaine liste TCG. Donc voilà, je me rétrécis. Voilà. Donc là vous ne me voyez plus, c'est normal. Voilà. Donc, elle va sortir en avril 2023. Donc, la carte qui est limitée, c'est celle-ci. Alors, je crois que c'est le sprite Elf. Ligne 2. Donc, celle-là, elle est interdite. pardon. Hein. Ce qui va être limité à 1. But, disant le sprite. Celle-là, je ne la connais pas. Celle-là, je ne la connais pas. Mudora, KS Beck, le dragon des cendres, l'ubélion, ça c'est un bestial, bestial, esquid rain. Semi-limité. Ancien dragon féerique. Euh, ça c'est un, un constellé. Donc, ça c'est le, ça c'est le dragon des crânes. Voilà. Après, c'est griffes. Gazelle, Vapeur Cap euh, Elle Noire, donc celle-là, je la connais pas, celle-là, je la connais pas, et après, ça, c'est Fontaine Runique. Et ce qui est plus limité, donc celle-là, je la connais pas, celle-là, je la connais pas, la Grenouille, le, le Corbeau Esprit, et la carte magique pour euh, Gold Lord, voilà. Donc, on va revoir un peu tout ça. Donc, ce qui est interdit, c'est là. Ce qui va être limité, c'est là. Donc, un exemplaire. Semi-limité à deux, <coughs> À deux, Et tout ce qui n'est plus limité, c'est là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Alors, moi, je vais le faire sur Facebook parce que sur Twitter, il m'a encore bloqué et je ne sais pas pourquoi. j'ai n'ai rien mis d'exceptionnel Donc, j'ai fait un recours le temps que ça, le temps que ça prenne. Et ben, voilà. Donc, alors oui, le planning de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai un plan... il enfin, n'y a que mercredi où je ne pas faire de vidéo. Mais sinon, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, j'ai 6 jours pour faire la vidéo d'intro. La vidéo du trop. La vidéo Minecraft sur Yval Gabriel. Oui, il va falloir que je travaille dessus un petit peu avant. Parce que oui, c'est important de travailler dessus, quoi. J'ai envie de... J'ai envie de faire des choses, et voilà, par exemple, je vais agrandir le village afin que les PNJ puissent se, se promener tranquillement dans les enceintes, et voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit pouce bleu, et on se donne rendez-vous Très prochainement, pour d'autres vidéos sur la team Astral Audio. Et ciao tout le monde